Je suis Michel Poulart. je donne des conférences aux quatre coins de France et du monde. Grâce à ce métier, je voyage beaucoup et j'aime ça. Mon objectif Partager. Avec mes vidéos, partager avec toi ces voyages et mes émerveillements. Mes bonheurs, mes découvertes, mon enthousiasme, mon goût de l'entrepreneuriat, des rencontres, de la vie et de la scène. Ma présence sur les réseaux sociaux a tout son sens. Tu me vois comme je suis J'espère qu'au travers de mes messages, tu auras toi aussi envie de croire en toi et de te lancer. Cette passion, je continue à la transmettre dans mon école de conférencier, lors de webinaires, mes livres. Ce qui m'anime, c'est surtout une volonté profonde de partager l'optimisme, l'audace et la force de résilience. Bienvenue entre dans mon monde et découvre que l'échec c'est celui d'abandonner ou de ne rien tenter.